Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect capital de la santé, la prévention primaire des problèmes vertébraux chez les enfants et les adolescents. Ça veut dire quoi, la prévention primaire Eh bien, la prévention en matière de santé, c'est un ensemble d'actions permettant d'éviter la survenue des maladies, que ce soit au niveau alimentaire, physique, psychique ou environnemental. En matière d'infection et de contamination, je ne vais rien vous apprendre. La pandémie de Covid-19 nous a appris à tous l'importance des règles de prudence limitant les risques de contamination, à savoir le lavage fréquent des mains, donc au savon ou à, donc au liquide hydroalcoolique, la distanciation physique, le port de masque pour tous. C'est un ensemble d'actes, ce qu'on appelle de prévention primaire, qui nous permet d'échapper à la contamination et en même temps de protéger notre entourage au cas où nous serions porteurs sains. Je constate chaque jour avec concernation qu'au niveau physique, la prévention est le parent pauvre de la santé. Les deux opérations pilotes de prévention vétérale chez les jeunes auxquelles j'ai participé, sous forme d'un dépistage osteopostural dans un collège et dans une école primaire, ont révélé que, entre 10 et 15 de ces jeunes présentaient des troubles posturaux ou des déformations squelettiques dépistables mais non dépistées. Ces troubles musculo-squelettiques muets, c'est-à-dire sans manifestation douloureuse, sont les pires car ils n'entraînent aucune plainte de l'enfant ou de l'adolescent. Aucune consultation spécialisée n'est demandée. Elle est souvent minimisée par les parents comme par les soignants qui ne sont pas pas formés ni les uns ni les autres, à la postérologie et à l'osomalie, c'est bien dommage. Il faudrait connaître au moins les bases, et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est là le vrai problème. Je vais vous donner quelques exemples. Ce jeune de 15 ans, que j'ai vu pour une siphose dorsale, malheureusement constituée irréversible, aurait pu être dépissé 4 ans auparavant pour avoir des chances d'être véritablement amélioré. Cette scolose, chez un enfant, vu à sa avancée et qui a nécessité un traitement orthopédique lourd, alors que si elle avait été dépistée avant son, au début de l'adolescence, à ses tout-débuts, aurait pu être stabilisée, sinon améliorée. Soit à à chez un enfant de 7 ans non dépisté et non soigné risque d'entraîner des déformations des genoux du bassin de la colonne lors des poussées de croissance s'il n'est pas traité euh, par, bien entendu, des sommets de posturales et, si nécessaire, de la kinésithérapie et de l'ostéopathie. Pourquoi ce dépistage Précoce est-il aussi important pour la santé à venir de tout être humain Les déformations de toutes origines, les anomalies de positionnement ou malformations héréditaires des structures mécaniques du corps humain, quelle que soit leur situation, influent sur l'ensemble du corps, accentuant les contraintes, les pressions, les tensions, les frottements provoquant une irritation par glissement ou étirement anormaux sur des zones d'appui, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne, de la tête, de la ceinture scarpulaire, épaules et bras. Elle prédispose aux maladies du dos telles que maladies de croissance, épiphysite et plus tard arthrose, tendinite, névragie en tout genre, sciatique, névragie brachiale ou autre. Le dépissage est pourtant facile grâce à la pratique qui devrait être systématique d'un bilan osteopathique dès la naissance. Si le traitement est commencé après l'installation des lésions déformantes, le traitement sera forcément moins efficace et beaucoup plus long et plus coûteux. Mieux qu'un long discours, je vous propose de visualiser sur ces dessins les déformations afin de ne pas passer à côté. Vos enfants et petits-enfants ne demandent en fait à se prêter à cet examen, qui est effectué à la maison de façon ludique, sera complété au moindre doute par une consultation-bilan chez l'ostopathe qui pratiquera non seulement un bilan ostéopostural complet des pieds à la tête, mais qui, si le cas dépasse son domaine de compétence, vous conseillera une consultation chez un spécialiste. Alors on commence par le dépistage de la scoliose et de l'hiverodose. Il s'agit de l'exagération des courbures, de gauche à, à droite, colonne normale, siphose dorsale haute, siphose dorsale à grand arc, hyperlordose lombaire. Voilà, vous voyez, c'est simple, hein, donc c'est l'augmentation des courbures. Maintenant, on va passer au dépissage de la scoliose. Il s'agit de l'apparition d'une gibosité, une voussure apparaissant au niveau des côtes qui traduit la rotation permanente des vertèbres à ce niveau lorsque le sujet se penche en avant. La différence peut ainsi être faite entre scolose vraie et attitude scolotique. Comment faire exactement C'est très simple. Vous faites pencher l'enfant vers l'avant en lui demandant d'aller toucher ses pieds. Si c'est une scolose vraie, une bosse apparaîtra du côté de la convexité, de la courbure, marquant la déformation du gris de et c'est-à-dire des côtes, on appelle jubosité. En cas de simple attitude scolotique, aucune déformation n'apparaît, au contraire, la colonne se rendra à la main. Pour terminer, vérifiez aussi les pieds de vos enfants, une style une chaussure plus qu'une autre. Ces jambes sont-elles bien symétriques Est-ce qu'il n'y a pas un genou, valgomme ou varum est qui est capable de boucher de façon symétrique et quand il ouvre la bouche, le mouvement est-il symétrique et complet, sans craquement ni douleur Au moindre doute, il faut consulter un généraliste du dépistage postural d'ostéopathie qui vous orientera ensuite vers le ou les spécialistes médicaux ou pas médicaux concernés. N'hésitez pas à partager cette vidéo d'intérêt général à votre entourage, famille et amis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer mon livre de librairie Le livre du dos ou le livre numérique, mon guide anti-mal de dos, et consulter mes autres réalisations, e-books et vidéos de formation sur naturemania.fr. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur ma liste d'abonnés de ma chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur le symbole notification, qui vous permettra de recevoir en temps réel mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé durable.